La thématique de la journée, c'est la production fourragère herbacée en agroforesterie. Il faut savoir que dans le cadre de parasol, on s'est appuyé sur un réseau de parcelles anciennes, hein, j'y reviendrai, euh, pour voir l'impact justement des arbres sur cette, sur cette herbe. Donc, comme je l'ai dit un peu en introduction, il y a pas mal d'enjeux pour les prairies permanentes face au changement climatique. Euh, on observe des modifications de la dynamique avec des creux estivaux qui sont euh, plus fréquents et plus accentués. Euh, on imagine une avance de la production printanière, parfois des années c'est le cas, et peut-être une plus forte production hivernale. Quoi qu'il en soit, on peut observer un dé une dégradation du rendement des prairies. Ici on a le cas de 2011 où il y avait une sécheresse d'ailleurs euh, sur cette carte. À travers la France, avec un déficit herbagé par exemple de 18% à l'échelle nationale et ça euh, allait jusqu'à 30% en Poitou-Charente et pays de la Loire, donc qui montre que euh, voilà, il y a des années où les sécheresses sont tellement importantes qu'il euh, y a un déficit herbagé assez clair. Pour voir l'intérêt de l'agroforesterie face à tout ça, on s'est posé deux questions là, dans le cadre de cette tâche-là c'est de quelle manière euh, les arbres modifient euh, l'agroécosystème Alors on s'est focalisé sur les conditions microclimatiques, donc comment. Il modifie l'ombrage, les températures et l'humidité sous les arbres. Et ensuite, quel impact on pouvait observer euh, sur la productivité de l'herbe, sur la diversité floristique et les stades de développement euh, des, des espèces euh, présentes, et sur la valeur alimentaire du fourrage. Donc on s'est basé sur, en tout, euh, à cheval, parasol, arbel, les deux programmes, sur dix sites à travers la France, on va se focaliser sur quelques sites seulement, parce qu'on peut pas tout détailler. Pour ce qui nous intéresse plus particulièrement dans le Nord, il y avait six sites de suivi de Normandie jusqu'à ici, avec principalement des prévergers de pommiers ou de poiriers aux tiges. Dans le Nord, c'était l'exploitation de Monsieur le Duc qu'on ira voir cet après-midi, qui elle a des mixtes fruitiers et forestiers. Donc on voit que les densités d'arbres à chaque fois sont variables d'une parcelle à l'autre, de 50 à 180 arbres par hectare, avec des orientations aussi parfois différentes, nord-est, sud-est, ouest-ouest, et des espacements euh, variables. Voilà, c'est un petit détail. Sachant que nous, dans notre sélection des sites, on, on a été un peu difficile. Euh, à chaque fois, on a voulu qu'il y ait une parcelle en prairie qui soit comparable à la parcelle agroforestière pour comparer les performances des deux. Donc notre premier objectif pour évaluer la production prairielle, il nous fallait ces deux zones-là. Ici, une zone par exemple sans arbres, une zone agroforestière. Et dans chacune de ces zones-là, on a mis en place des zones de mise en défense, qu'on peut voir ici délimitées avec des clôtures électriques, pour éviter que les animaux viennent pâturer dans les zones qu'on veut étudier. Euh, on en a mis une zone de mise en défense dans la parcelle témoin, et trois zones de mise en défense dans la parcelle agroforestière, donc autour de trois arbres différents, mais euh, quand même... Euh, semblable en termes de morphologie. Euh, on aurait aimé en mettre plus, d'ailleurs, mais c'est toujours un compromis entre le temps qu'on a et, euh, et l'analyse qu'on peut en faire. Donc, dans chaque zone de mise en défense, on a placé des quadrats. Donc, Dans le témoin, on en a mis 5 Dans l'agroforesterie, on en a mis 6 avec un gradient d'éloignement par rapport à l'arbre au nord et au sud. Donc, on a des quadrats à 1 mètre au nord, un mètre au sud, au quart de l'interrand et au milieu de l'interrand. Voilà, pour voir une sorte de gradient d'influence. Ensuite, quand est-ce qu'on a fait nos prélèvements et nos études de composition botanique Donc là, on a eu deux approches euh, en fonction des parcelles du Nord et en fonction aussi des parcelles euh, du massif central euh, à l'INRA de T que Donato vous présentera juste après. Euh, sachant que la parcelle de l'INRA de c'est la parcelle principale. Donc on a mis un protocole expérimental beaucoup plus lourd que sur les parcelles euh, du réseau là que je viens de vous montrer. où On a simplifié le protocole et on n'a pas eu la même approche. Donc dans les parcelles du réseau, on s'est dit qu'on va essayer d'avoir le potentiel de production de la prairie sur une campagne entière, sur une année. Donc on s'est basé sur les sommes de degrés jours, sur le degré jour pour, euh, pour faire nos points de prélèvement. Donc euh, grosso modo, ça revient à faire deux points au printemps, un point à l'été, la P3, euh, à l'automne et à l'hiver. Voilà. Euh, ensuite, euh, dans chacun des quadras, on a fait plusieurs choses. On a étudié la composition botanique au printemps seulement avec les espèces dominantes, leur taux de recouvrement, euh, l'abondance et la fréquence d'apparition de ces espèces, la classification par type fonctionnel, et euh, bah, l'évaluation du stade de développement de ces espèces-là. Euh, ensuite, on a prélevé tout simplement les quadrats, donc on a fait une évaluation de la quantité de biomasse fraîche, et ensuite on a passé ces, euh, des sous-échantillons à l'étuve. Alors c'était variable en fonction de la puissance de l'étuve, mais nous, en tout cas, c'était 60 degrés à 48 heures pour les sécher, et ensuite avoir la matière sèche. En parallèle, on a fait des mesures pour caractériser bah, l'ombrage, euh, le microclimat, euh, sous les arbres. Donc on a fait euh, des photos avec un appareil photo hémisphérique, donc qui a un, un angle de euh, 360 degrés, euh, 180 degrés, je dis n'importe quoi. Euh, ici, vous avez un exemple des photos que ça donne, euh, donc voilà, on, on se met à un mètre, on photographie en l'air pour avoir euh, l'emprise de la canopée tout simplement. Et on, on en déduit le pourcentage d'ombrage créé par les arbres. Ici, c'est un exemple avec des frênes de og, des freines tétards où on voit qu'on ouvre la, la canopée forcément, et une parcelle témoin où on voit quand même un arbre sur le côté, mais il est quand même hors de l'influence. En parallèle, dans chacune de nos mises en défense, on a mis en place des sondes de température et d'humidité qui ont capté en continu. Euh, les conditions de température et d'humidité, tout simplement, euh, du printemps jusqu'à encore aujourd'hui, en tout cas dans le sud et dans le massif central, elles y sont. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans le nord, euh, c'est aussi l'institut d'élevage qui a suivi euh, les parcelles. Dans le sud et le massif central, c'était Agroof et l'Ineraté. Euh, donc ces sondes, elles enregistrent en continu. Voilà, la température et l'humidité. Elles sont placées sous des abris pour éviter euh, l'incidence directe du, des rayonnements. Alors, les premiers résultats. Je ne vais pas pouvoir discuter de tous les résultats, je vais donner les principaux pour donner matière à discussion. en fait. Voilà. Donc un exemple euh, de l'impact qu'on peut observer des arbres sur les conditions de température. Alors là, c'est un site qui était dans le sud, euh, parce que je n'ai pas encore les courbes pour le nord, euh, mais j'ai quand même les, les variations que je vous donnerai. Alors pour bien comprendre ce, tous ces schémas, ici on a les températures moyennes, sur un site du Sud, en juillet, donc à la période la plus chaude, c'est fait exprès, c'est là qu'on peut aussi observer euh, euh, le plus fort potentiel de l'agroforesterie, on va dire. Euh, on a les températures moyennes. Alors AF, 1 m, c'est la sonde qui est à 1 mètre au nord de l'arbre, donc très proche de l'arbre. AFIR, c'est la sonde qui est au milieu de l'interrang, donc entre deux rangs d'arbres. Et ZT, c'est la zone témoin, donc sans arbre. On voit que les températures moyennes sur une journée... Euh, sur tout le mois de juillet, pardon, elles sont, euh, elles sont assez similaires dans les zones. Par contre, quand on s'intéresse ici à la température moyenne sur une journée au mois de juillet, je ne sais pas si vous voyez, donc là on a minuit, là on a 23 heures. Si on fait la moyenne sur tous les jours du mois de juillet, on observe cette courbe-là, qui est la même pour toutes, mais on voit un écart. On voit un écart la nuit avec la sonde à 1 mètre qui est au-dessus des données enfin de des température pour la zone témoin et l'interrand. Et, et, et à la période la plus chaude, euh, on voit aussi un écart. Donc pour mieux voir cet écart, on s'est amusé à faire la moyenne des écarts des températures au témoin. Donc comment interpréter ça On a ici le zéro qui représente le témoin, euh, la courbe verte qui représente euh, l'écart de la sonde à un mètre par rapport au témoin, et la courbe orange qui représente l'écart de la sonde à l'interran par rapport au témoin. Et on voit un bel écart en été, un écart sur, euh, de quasiment 2 degrés à la période la plus chaude de la journée, pour la sonde qui est directement à proximité de l'arbre. Et un écart euh, également la nuit, où finalement, il va faire plus chaud à proximité des arbres la nuit, et plus, et plus frais du coup dans les autres zones. Par contre, dans la sonde à l'interran il y a moins cet écart. Donc, euh, c est, c est, ce qu'on qualifie là, c'est une sorte d'effet tampon des extrémums mixtes. Donc, ou positif, ou, ou maximal, ou minimal, euh, de l'arbre sur, euh, sur les températures. On a en parallèle donc, du coup, suivi l'humidité, comme vous disais, l'humidité relative. On observe grosso modo euh, la même chose. Euh, forcément, à la période la plus chaude, il fait plus euh, frais à proximité de l'arbre, et ça maintient aussi une certaine humidité relative. Donc, je passe un peu plus vite... Euh, ce on a, et on a observé ça sur à peu près tous les sites du réseau euh, sur les parcelles du nord les écarts étaient euh, en moyenne à la période la plus chaude de 1 à 2 degrés également sur, euh, voilà euh, parfois on a eu quand même des écarts de 4 degrés hein, à des périodes très chaudes donc les, euh, le pouvoir tampon de l'arbre est assez important et ce pouvoir tampon il va dépendre de la densité forcément des arbres sur la parcelle, de leur configuration, du relief de la parcelle et du coup aussi de la circulation de l'air dans la parcelle. Euh, ça a un intérêt pour euh, probablement le bien-être animal et ça peut aussi entraîner une réduction de l'évapotranspiration et donc un intérêt pour la prairie. Euh, quoi qu'il en soit, nous, on s'est demandé si au printemps, ce microclimat pouvait aussi impacter les types fonctionnels et les stades de développement de notre prairie. Donc on va voir à travers les résultats sur la prairie. Maintenant, les résultats sur la composition botanique. Alors, ici, vous avez euh, une vue globale de ce qu'on a, vu, une moyenne en fait, de ce qu'on a observé sur les six sites de l'ouest et du nord. Euh, C'est des pourcentages, hein, donc euh, de graminées ou de légumineuses. On a le trèfle blanc en vert et on voit finalement euh, une réduction euh, de la proportion de légumineuses vers l'arbre. Alors, on aura plusieurs fois ce type de schéma. On a l'arbre, un mètre au nord, un mètre au sud, et on se dirige vers l'interrand. Et là-bas, après le trait rouge, c'est la zone témoin, sans arbre. Donc on, on voit une diminution euh, des légumineuses à proximité de l'arbre. Et donc forc enfin, forcément, une augmentation de la proportion de graminées en comparaison. Si on regarde un peu plus près euh, la composition spécifique de la prairie, on a pu observer qu'à proximité des arbres, on avait plus de anglais et de houle que laineuses, donc des graminées plus tolérantes à l'ombre et résistantes au piétinement. Et plus on s'éloignait, on avait le trèfle banc, comme je viens de vous montrer, de la grossine euh, vulgaire, commune, euh, qui sont un tout petit peu moins tolérantes à l'ombre et un peu moins résistantes au piétinement. Parce qu'on verra plus tard comment se comportent les animaux. Euh, également on a observé un effet sur les stades de développement, avec un retard du développement, enfin, un retard, un décalage du développement à proximité de l'arbre, donc dans les zones plus ombragées et plus, euh, plus fraîches, ou plus humides. Voilà. Avec bon, à distance des, des, euh, des floraisons et des fins de floraison euh, plus rapides. Alors sur la quantité, cette fois, de biomasse euh, produite par la prairie, Ici, on a l'exemple d'un préverger dans l'ouest. Euh, au printemps, au printemps euh, c'est donc la P2. On voit, euh, c'est toujours le même cheminement euh, sur l'axe des abscisses. On a l'interrand nord, le nord euh, quart de l'interrand, à un mètre, et puis après on passe au sud, puis au témoin. On voit là aussi une euh, réduction euh, de la biomasse produite par la prairie euh, à proximité de l'arbre. Vous voyez en, en bleu euh, cet effet-là. Effectivement, il semblerait qu'à proximité de l'arbre, on a un effet négatif <coughs> sur le, le potentiel de production. Par contre, si on relativise ces données-là, si on imagine une parcelle euh, d'un hectare avec 100 arbres par hectare, on se rend compte que les zones à un mètre de l'arbre ne représentent euh, qu'une petite partie de la surface de la parcelle. Idem pour les zones euh, du quart de l'interrang. Après, on a linter ce qu'on va appeler linter qui représente une plus large zone. Donc, quand on relativise par rapport à ça, on se rend compte que les rendements, le potentiel de production globale de la prairie est globalement similaire, voire, si on se projette, un peu plus élevé en agroforesterie dans ce cas-là. Mais c'est une projection. Mais en tout cas, on arrive en tout cas à des rendements à peu près similaires. Ici, on a l'exemple de la parcelle qu'on ira voir cet après-midi, toujours sur la production de biomasse. On voit... Euh, la même chose, en fait, on la voit un peu partout, cette, cette courbe comme ça, hein, aussi dans le massif central, aussi dans le sud. Euh, voilà, à l'interran, on a une plus forte productivité. Euh, et plus on s'approche, plus ça réduit. Par contre, là aussi, si on relativise, par rapport aux surfaces réellement, l'emprise des arbres, on se rend compte que, voilà, en modélisant, on va dire, en extrapolant plutôt, l'agroforesterie a un potentiel là de 6,1 tonnes de matière sèche par hectare au printemps. Et le témoin, euh, 5,2. C'est une extrapolation, puisque en agroforesterie, on n'a fait que trois zones hein, de mise en défense. À l'été, donc euh, l'été, la production était très faible aussi. Il n'y avait pas beaucoup d'herbes, visiblement. Euh, voilà, on arrive sur des rendements assez similaires, mais on a toujours euh, cette courbe de, de production. Une autre chose qu'on s'est euh, amusé à regarder, euh, c'est à l'INRA de thé, où on a la chance d'avoir une parcelle avec des frênes euh, âgées qui était initialement de Auger. On en a, a sélectionné quelques-uns, qu'on a tétardisés donc on a coupé le houppier, on a rabattu euh, l'emprise du houppier. Euh, c'est les frênes tétards, et la zone sans arbres avec, malgré tout, des petits arbres très loin. On a regardé euh, au printemps, là, c'est la, la, la P2, toujours, bah, la production de l'herbe, et on voit quand même euh, une production... On voit toujours cette fameuse euh, euh, courbe, là, et euh, là, au niveau agroforesterie tétard, déjà, on la, on la voit un peu moins, puis on voit un potentiel de production beaucoup plus important que l'agroforesterie, où vraiment, on avait une couverture par les arbres très, très importante. Donc en fait, tétardiser les arbres, ça peut avoir un intérêt pour ramener de la lumière dans le système, ramener une production, et en plus, les arbres tétards peuvent permettre de produire tout un tas de productions arborées, donc de, du bois de chauffage, plaquettes ou de la litière, euh, qui peuvent aussi servir à l'exploitation. Voilà, donc les tétards, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous intéresse de plus en plus, aussi d'ailleurs pour la production fourragère arborée. Et euh, voilà, on, on étudie de plus en plus euh, ce, ce genre d'itinéraire technique. Aussi, euh, c'est pas toujours facile de faire des tétards, donc on essaye de voir euh, la technicité qu'il faut, le temps que ça prend, etc. Donc c'est tout à relativiser, mais en tout cas, c'est une piste qui est intéressante pour la gestion des systèmes agroforestiers. Et maintenant, je vais laisser la parole à Donato Anduesa, de l'INRA de thé. Euh, je m'appelle Donato Anduessa, je travaille à l'INRA de Clermont-Ferrand Thé. Donc, je vais vous présenter les, les résultats d'une expérimentation qu'on a commencée l'année dernière et sur, euh, sur l'influence de la présence d'arbres sur la productivité et la qualité des prairies. Donc, euh, on a suivi euh, cette prairie pendant les premiers cycles de végétation. Donc, le dispositif est, est, est situé à Saint-Génès-Champanel, dans le Puy-de-Dôme, à presque 900 mètres d'altitude. Euh, il est constitué de trois parcelles de différentes densités d'arbres. Il y a une parcelle, une parcelle sans, sans arbres, il y a une parcelle avec une densité d'arbres moyen, 60 arbres par hectare, et il y a une parcelle avec une densité élevée de 150 arbres par hectare. Donc, euh, comme prairie, c'est une prairie permanente. Sur chaque parcelle, on a mis trois zones en défense clôturées, pour éviter que les, que les animaux rentrent dedans. Et on, a, on a prélevé les parcelles tous les 15 jours à partir du, du 5 mai jusqu'au 10 août. On a prélevé, les prélèvements se à, à la minute en On prélevait une, une ligne, chaque fois une ligne de, de 2 mètres, et pour la largeur de la minute tondeuse, 10, 10 cm. Et après, on ramenait les échantillons prélevés au... au laboratoire et on calculait les rendements, la composition botanique, l'état et les structures de la prairie. Et on a réalisé des analyses pour mesurer la qualité des, des fourrages prélevés. Donc, la pour la détermination, la, la composition botanique, on prélevait l'échantillon, on triait les différentes espèces, on les, on les mettait en, en barquette et, et, et après, des, on, on l'introduisait euh, dans les qui restaient pendant 72 heures à 60 degrés pour calculer la, la matière sèche. Et concernant les stades et les structures de la prairie, et dans cette photo de gauche, et, et, je, je voulais vous montrer, et quand, quand on prélève un échantillon de, de la prairie, on a des plantes dans tous les stades, phénolo, dans tous les stades phénologiques. On a des plantes au stade, ici, au stade végétatif, on a des plantes, des plantes en fin montesson ici en épiaçon, et si on prélève euh, l'échantillon plus tard, on a des, on a des, des plantes dans, dans des stades plus, euh, plus avancés. Et pour déterminer les stades, nous, ce qu'on fait, on va classer les, gentils, euh, les plantes d'échantillons des, des prélevés dans des différentes classes, là-haut, végétatives, débit Montesson, Montesson, etc. Et on va attribuer une note à chaque classe et on va calculer les stades moyens selon le nombre de tiges ou le stade moyen, selon la masse ou le poids. Donc, dans cette graphique, je vous présente les conditions météorologiques de T dans l'année 2016. Et en bleu, dans la, la ligne, c'est l'évolution de la température moyenne dans les parcelles qu'on a suivies. Et, et Dans les bars, c'est la pluviométrie. Et ce qu'on voit, c'est que euh, dans la période d'étude, entre mai et septembre et octobre, il y a des températures élevées et des pluviométries très faibles. Donc euh, on était en condition de sécheresse. Et, concernant la composition botanique, et, les prairies des trois, des trois traitements, et, et, la, la, la prairie sans sabre la prairie densité moyenne d'arbre et la prairie eh, haute densité d'arbre, on voit qu'ils eh, ils sont composés, tous les trois, principalement de graminées. Et dans la prairie de densité moyenne d'arbre, il y a un petit peu de diverses, et on ne trouve, on trouve jamais, presque jamais, de légumineuses. Et les trois prairies sont composées plutôt d'agrostis communs, une base d'agostis commun. La prairie, la prairie sans arbres, il y a une proportion importante de fétuques rouges et de raies granglées, tandis que prairie, la prairie densité moyenne d'arbres, A1, il y a une proportion importante d'avoine jaunâtre et sur la prairie haute densité d'arbres, on a trouvé aussi fêtus rouge fromental et hulpes Donc, par rapport au stade phénologique, quand, dans cette graphique, on voit l'évolution de, de cet stade de développement. En bleu, la prairie sans arbre, en rouge, la prairie avec une densité moyenne d'arbres, et en vert, la prairie avec une densité haute d'arbres. On voit que l'évolution de la prairie sans, sans arbre et la prairie avec densité moyenne d'arbre est à peu près similaire, tandis que l'état de, de développement de la prairie sous une densité élevée d'arbre est, est plus en retard. Et la même chose, on trouve, on trouve la même chose quand on calcule l'état stade phénologique par le nombre de tiges. Et par rapport au rendement, la productivité est toujours en blé, la prairie sans arbres, et en rouge, la prairie avec une densité moyenne d'arbres, et en vert, avec une densité élevée d'arbres. On voit une productivité un peu plus élevée sous la prairie sans arbres. Et on arrive à un pic de biomasse de 7, 7 tonnes par hectare, mais cet épic va diminuer au, au stade tardive, tandis que la prairie avec une densité d'arbres élevée va augmenter tout le temps. Et dans cette diapositive, je vous présente l'évolution de, de la qualité de l'aténaire en paroi cellulaire des trois prairies au cours du, au cours du cycle de végétation. Et toujours, euh, toujours en blé, la prairie sans arbre, la prairie avec euh, densité moyenne d'arbre, et, et en vert, la prairie avec haute densité d'arbre. On voit que la teneur en fibres totale, c'est un peu la, la, la, la même pour les trois prairies, et, et il diminue un petit peu pour la prairie, haute densité d'arbre, à la fin du cycle. Et pour la teneur en ligne celluleuse, oh, la teneur en fibres, peu digestible. Et la même chose, même, même teneur en ligne celluleuse à, à, au cours du cycle de végétation pour la prairie sans arbre et pour la prairie avec une densité d'arbre moyenne, tandis qu'il y a une, une teneur plus faible pour l'herbe sous, sous la, la densité d'arbre élevée. Et par rapport au teneur en matière à sauter totale, les matières à totales vont diminuer au cours du cycle de végétation et on a un teneur plus élevé pour euh, de, de l'herbe sous une densité eh, d'arbres élevée, un peu moins sous euh, l'herbe, une densité d'herbes moyenne et un teneur euh, plus faible avec la densité, de, la densité de, sans arbres. Et par rapport à la digestibilité cellulaire, sur la valeur nutritive de la prairie, bah, une évolution qui diminue au cours du cycle de végétation. Et les mêmes, on va dire les, les, la prairie sans arbres et la prairie avec une densité moyenne d'arbres suit le même modèle, tandis que la prairie sous une densité d'arbres élevée a de des teneurs de digestibilité un peu plus élevées. Donc, en conclusion... On peut dire que la présence d'arbres va influir sur la quantité de fourrage disponible pour les animaux. Et cette diminution va dépendre de la densité d'arbres. La présence d'arbres va avoir une influence sur les structures de la prairie. Et la présence d'arbres va avoir un retard dans le développement des plantes de la prairie. Va, va avoir, la présence d'arbres va avoir aussi une teneur en matière à sauter plus élevée et une valeur nutritive aussi un peu plus élevée au stade tardive. Donc ça, il peut avoir des conséquences sur la conduite à l'échelle de l'exploitation. Ça veut dire que la présence d'arbres dans, dans une exploitation peut apporter de la souplesse à l'exploitation parce que les prairies sous l'arbre, on va dire, sont capables de, de, de couvrir les besoins des animaux, les des animaux avec une produ qui, qui produisent un peu plus que, que, que les prairies sans arbre. Et, et voilà, et les prairies sans euh, les, euh, la présence d'arbres dans les prairies, on peut préconiser une utilisation, une utilisation tardive de ces, de ces ressources. Euh, comme perspective de cette étude, bah, comme je vous l'ai dit, on a besoin de prendre du recul, parce que là on a les résultats printemps, été parfois, mais on n'a pas, euh, pas automne ou hiver. Euh, pour les parcelles du réseau, on aimerait sur les parcelles... Euh, où on a le meilleur témoin, où on a des... voilà, quelque chose d'assez représentatif. On aimerait aller jusqu'à la valeur alimentaire, comme l'a fait Donato à thé. Euh, et surtout, on aimerait caractériser un peu plus finement les sols. Euh, bien sûr, dans le choix des témoins, on a choisi des sols comparables, on a essayé. Mais on aimerait, euh, on aimerait confirmer, en tout cas à chaque quadrat, faire un état euh, de la matière organique et de l'ensemble des nutriments qu'il y a, pour, pour mieux interpréter nos résultats. Voilà, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va interpréter ceux de cette année, et cette année 2017, on recommence une campagne de prélèvement, donc on aura deux années de recul dans le cadre de Parasol et Arbel. Euh, et puis ici, si, on peut continuer, on continuera.